Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler casque audio et on va répondre à cette question comment choisir son casque audio C'est une question qui au premier abord peut paraître simple mais on se rend compte rapidement que c'est un petit peu la forêt il existe une multitude de casques, des supra auriculaires, des circomauriculaires, des casques bluetooth, des casques filaires, des casques ouverts, des casques fermés, bref c'est déjà le bordel et donc du coup dans cette vidéo je vais essayer de vous expliquer justement quelles sont ces notions et euh, finalement comment vous allez faire euh, pour choisir le casque qui va le mieux convenir à vos usages à ce que vous voulez en faire finalement de ce, de ce casque et pour la fin de la vidéo je vous ai préparé une petite sélection euh, de casques et là il y en aura pour tous les goûts et il y en aura aussi pour tous les prix parce que ça peut très vite devenir un investissement d'acheter un casque mais on n'a pas tous envie de mettre des sommes folles donc voilà, il y en aura pour tous les goûts en fin de vidéo. On va donc commencer par parler euh, des casques circum et supra-auriculaires. Alors, rapidement, hein, euh, comment faire la différence entre les deux Un casque supra-auriculaire aura ses oreillettes euh, qui vont aller directement se positionner et appuyer sur les oreilles. Alors qu'un casque circum-auriculaire va lui voir ses oreillettes entourer l'oreille et ne pas du tout appuyer sur les oreilles. Donc, c'est deux familles de casques différentes. Là, vraiment, c'est une affaire de goût. Mais on va voir tout de suite, par exemple, le casque supra-auriculaire, quels sont selon moi ses avantages et ses inconvénients. En règle générale, puisque le casque supra-auriculaire vient directement appuyer sur les oreilles, euh, les oreillettes sont, en règle générale, beaucoup plus petites. À l'inverse des casques circumauriculaires, où là, l'oreillette va devoir englober toute l'oreille, donc ça veut dire que l'oreillette du casque en elle-même doit être plus grande pour que l'oreille puisse s'insérer dedans. Aussi, hein, le casque supra auriculaire, comme il vient s'appuyer directement sur les oreilles, euh, c'est très très rarement confortable. Moi, je sais que, personnellement, je n'aime pas du tout euh, où il y a très très peu de casques, voire même un seul casque, et je vous en parlerai à la fin cette vidéo, un seul casque supra-auriculaire que je supporte ou que je trouve euh, à minima confortable euh, pour le porter euh, plusieurs dizaines de minutes, voire plusieurs heures. Mais voilà, souvent c'est assez rare de trouver des casques supra-auriculaires qui sont confortables. À l'inverse, les casques circomauriculaires ont souvent, euh, pour point positif, d'être confortables parce que vous allez vraiment insérer vos oreilles à l'intérieur des oreillettes et vous allez vous sentir euh, bien. Normalement, il n'y a rien qui va appuyer sur le cartilage de vos oreilles et ça, c'est c'est vrai que moi, entre les deux, entre casque Supra et Circom, moi, je préfère très clairement Circom auriculaire. Et vous l'avez compris, hein, le casque Supra, petites oreillettes, mais moins de confort. Le casque Circom, plus de confort, mais des plus grosses oreillettes. Donc, ça peut donner un casque un peu plus gros, un peu moins transportable. On continue par un gros morceau euh, des, des casques, hein, casque filaire ou casque sans fil. Alors là, c'est un débat qui est vraiment d'actualité, puisque... Euh, aujourd'hui beaucoup beaucoup de casques sont sans fil sont en règle générale bluetooth alors qu'avant tous les casques étaient euh, la plupart du temps filaires. on va euh, commencer par parler des casques filaires. ne cherchez pas plus loin si vous cherchez la meilleure qualité possible que vous allez obtenir avec votre casque ça sera forcément en filaire tout simplement parce que quand vous écoutez de la musique en filaire il n'y a pas de compression du son contrairement sans fil on va le voir juste après et donc vous allez pouvoir exploiter la euh, pleine qualité de votre casque puisque rien ne va venir cisailler la qualité sonore donc comme pour la connexion internet pour obtenir les meilleurs débits il faut être en filaire pareil pour les casques audio vous voulez la meilleure qualité il faut se mettre en filaire donc les casques filaires les points positifs c'est que c'est le meilleur moyen d'obtenir la meilleure qualité, par contre l'inconvénient, on voit que c'est pas très pratique, surtout aujourd'hui quand on est dans les transports en commun, qu'on est souvent en mobilité, d'avoir un câble euh, toujours raccordé à son téléphone, son baladeur ou autre support, bah, on se rend compte rapidement qu'on peut s'en mêler avec, on peut tirer sur le câble et donc ça peut être finalement le point euh, le plus euh, fragile sur un casque, bref. Quand on est chez soi, tranquillement, en train d'écouter de la musique, le filaire, ça peut, à la limite, ne pas poser de problème. Par contre, en mobilité, c'est beaucoup moins pratique. Donc comme je vous l'ai dit, casque filaire, casque sans fil, on passe au euh, point qui est assez conséquent, le sans fil. Ici on va parler uniquement du Bluetooth, hein, parce que c'est la plupart du temps les casques sans fil que vous allez trouver, ça sera des casques sans fil Bluetooth. Comment fonctionne un casque Bluetooth Il fonctionne grâce à des codecs. Attention, on va rentrer dans le dur, c'est parti. Je vais vous donner la, la, euh, la liste des codecs qui existent, hein. il y en aura d'autres hein, qui arriveront certainement sur le marché prochainement, mais... Au jour d'aujourd'hui, même si c'est vrai que ça se dit pas, il existe le SBC, le AAC, le APTX, le APTX HD et le LDAC. Alors, on va tout de suite Expliquer le SBC, qu'est-ce que c'est? Le SBC, c'est on va dire le l'ancêtre, c'est le codec qui est arrivé pratiquement avec le Bluetooth pour ce qui est de la qualité audio. Donc, c'est un vieux codec qui va beaucoup beaucoup compresser la musique que vous allez écouter avec votre casque sans fil. Donc, la qualité sonore va être moins bonne, la dynamique va être moins bonne, tout va être moins bon en fait en SBC. C'est ce que vous retrouvez sur tous les appareils Bluetooth. Le SBC, c'est la base. De plus en plus, vous allez retrouver en plus du SBC le codec AA. Ah, sí codec AAC créé par Apple. Le codec AAC qui est lui, on va dire, une version beaucoup plus moderne du SBC, qui compresse euh, toujours le signal audio. Mais comme c'est plus récent, euh, voilà, on a l'impression que c'est mieux. Euh, et je pense finalement quand même que le codec AAC est mieux que le SBC. Ça, il n'y a pas de doute. Bon, c'est pas non plus le Nirvana, mais si vous devez choisir un codec basique entre le SBC et le AAC, il faut absolument se tourner vers le AAC. Ensuite, vous avez euh, les codecs Qualcomm, de la marque Qualcomm, euh, la PTX et la PTX HD. Ici, la PTX, euh, on peut un petit peu l'associer au AAC, c'est des codecs assez récents qui compressent. De toute façon, tous les codecs hein, compressent euh, l'audio, mais euh, c'est à peu près kiff-kiff avec le AAC, avec peut-être un petit mieux euh, pour le, la PTX. Ensuite, vous retrouvez euh, dans la même famille que la PTX, la PTX HD qui, là, euh, promet un peu moins de compression et euh, on, on se rapproche un petit peu plus de la qualité filaire, la qualité sans compression. Et enfin, vous retrouvez le LDAC, le, LDAC, le codec euh, proposé par Sony euh, qui est sur, sur, sur beaucoup d'autres appareils et qui là aussi, encore une fois, promet euh, une, encore moins de compression et on se rapprocherait un petit peu plus de, de, de la meilleure qualité sonore possible. S'il faut retenir une seule chose euh, sur tous ces codecs qui peuvent paraître vraiment très complexes, et eh bien tout simplement, tous les codecs audio Bluetooth compressent le son. Donc, si vous êtes en sans-fil, vous aurez forcément une qualité inférieure par rapport au filaire. Ça, c'est la première chose à retenir. La deuxième chose à retenir, très importante également, si vous voulez exploiter un codec audio, par exemple, je ne sais pas, euh, un codec audio, par exemple, l'APTX HD, il faut que votre casque soit compatible à PTX HD, mais il faut également que votre support, votre baladeur, votre smartphone, votre tablette, soit elle aussi euh, compatible avec le codec en question. Donc ici, dans notre exemple, la PTX HD. Si l'un des deux ne supporte pas euh, le codec que vous allez viser, et bien ça va passer en SBC. Ça passera en, dans la qualité, on va dire, standard, basique, la moins bonne. Donc voilà, très très important, choisissez bien votre matériel et sachez vraiment euh, quel codec vous voulez utiliser et essayez d'associer aux produits qui sont compatibles parce que sinon bah voilà, vous allez perdre totalement euh, l'effet et euh, quand on veut la meilleure qualité audio c'est pas du tout ce qu'on veut. Voilà pour ce qui est euh, des euh, casques filaires et sans fil, c'était vraiment le gros euh, morceau surtout pour le sans fil on va parler maintenant euh, des casques euh, deux types de casques également qui existent, le casque ouvert et le casque fermé. Quelles sont les différents entre euh, ces deux types de casques on commence par le casque ouvert. Alors le casque ouvert, euh, comme le casque fermé, hein, c'est des différences de conception. Le casque ouvert, les points positifs, c'est tout simplement qu'en en, en reproduction sonore, euh, vous allez avoir une image sonore, une scène sonore beaucoup plus large, beaucoup plus ample. Euh, par exemple, moi je donne souvent euh, euh, l'exemple euh, d'un orchestre. Eh ben voilà, un orchestre voilà il est euh, il est constitué de cette manière là. Et eh bien euh, avec un casque ouvert, vous allez euh, plus facilement saisir. Euh, où se trouve tel ou tel instrument. La scène sonore va être large, vous allez euh, réussir à placer un petit peu les instruments un petit peu à l'image des casques gaming où on s'amuse à, à savoir où sont les adversaires. Bah là, vous allez vraiment avoir une scène sonore très large, très ample et euh, ça va vraiment être très agréable surtout euh, pour euh, ce genre de musique, la musique classique, mais même aussi pour euh, d'autres styles musicaux. Voilà, vous allez vraiment avoir une scène sonore Large par contre, les points négatifs hein, du casque ouvert, euh, comme il est de conception ouverte, euh, bien euh, les bruits environnants, par exemple, si vous utilisez un casque ouvert dans les transports en commun, ce que je vous conseille absolument pas, bah, vous allez entendre tout, euh, vous allez entendre les gens autour de vous qui parlent, vous allez entendre les voitures qui passent. Alors, ça peut être un argument de sécurité hein, si vous avez un casque ouvert, au moins vous risquez pas de vous faire surprendre par un véhicule. Mais voilà, euh, vous allez vraiment entendre l'environnement autour de vous avec un casque ouvert et euh, ceux qui sont autour de vous risquent aussi d'entendre ce que vous écoutez ça c'est aussi un point négatif du, du casque ouvert c'est que voilà si vous écoutez par exemple euh, je sais pas euh, de, de la musique vous êtes dans votre salon euh, quelqu'un d'autre est à côté de vous euh, sur le canapé et bah si vous écoutez de la musique je sais pas à un titre euh, même pas forcément très fort hein, que vous l'écoutez, bah, la personne d'à côté euh, vous pouvez être pratiquement sûr qu'elle va entendre ce que vous écoutez donc voilà c'est pas non plus euh, très discret euh, et c'est pas très pratique de ce point de vue là ensuite pour ce qui est du casque fermé hein, donc euh, casque ouvert casque fermé Conception fermée. Là, cette fois-ci, en point positif, c'est que vous allez vous retrouver beaucoup plus isolé du monde qui vous entoure. Donc, euh, voilà, l'inconvénient du casque ouvert, voilà, là, c'est l'avantage euh, du casque fermé. Vous allez vraiment être isolé euh, du monde qui vous entoure et autour de vous, les gens entendront euh, très peu, voire pas du tout. Hein, la, la plupart du temps, c'est pas du tout, à moins que vous mettiez le volume très très fort. Mais voilà, les gens n'entendront pas ce que vous écoutez également. Donc là, c'est sympa. Point négatif par contre, certains euh, casques fermés, euh, souvent des casques fermé, on va dire, entrée de gamme ou moyenne gamme, euh, ne propose pas une scène sonore très ample. Euh, vraiment, on, vous allez retrouver une scène sonore un peu plus étriquée, euh, ce qui n'est pas forcément génial. Il y a par contre certains casques fermés euh, vraiment qui, qui, qui tirent vers le haut de gamme bon, où le tarif s'en fait ressentir également, mais il y a des casques fermés qui permettent tout de même d'avoir une très, très belle scène sonore. Euh, moi, je pense notamment au, au Focal Elegia qui est un casque fermé mais qui a comme avantage d'être un casque qui a une très belle scène sonore, pratiquement aussi large qu'un casque ouvert. Voilà, donc on a fait le tour des différents types de casques. Euh, voilà, vous pouvez, euh, euh, n'hésitez pas surtout à, à mettre des questions en commentaire si j'ai pas forcément été très clair ou si vous avez besoin de précision. Mais euh, voilà, pour résumer la chose, vous retrouvez beaucoup euh, de types de casques. Vous pouvez retrouver des casques ouverts, circumauriculaires, euh, filaires, des casques euh, fermés, euh, supraauriculaires, Bluetooth, enfin voilà, vous pouvez associer les différents types de casques. Donc ce qui, ce qui fait que voilà, quand on, on ne connaît pas, on peut très facilement se dire « voilà, je, je vais vers ce type de casque, mais est-ce qu'il va correspondre vraiment à ce que je recherche ?» Pas forcément. Et on voit qu'il y a quand même pas mal de particularités en fonction des types de casques. Maintenant qu'on a fait le tour, euh, je vous l'avais promis, ma sélection euh, des casques euh, actuels. Hein, euh, vraiment, voilà, je me suis euh, amusé à faire une, une belle sélection. N'hésitez pas, vous retrouverez euh, euh, les liens euh, pour retrouver ces différents casques. On commence tout de suite par... Euh, de toute façon, ch chacun des casques que, que je vais vous donner euh, ici euh, sont euh, des coups de cœur. Hein. On commence par un casque circumauriculaire, donc un casque qui se place autour des oreilles, un casque fermé et sans fil. J'ai nommé le Bowers and Wilkins px 7 J'en ai déjà parlé, j'en ai déjà fait un test sur ma chaîne. C'est vraiment un, un coup de cœur, euh, aussi bien du point de vue de la finition que de la qualité sonore. On est sur une écoute euh, très très proche d'une qualité Hi-Fi avec un son très équilibré, euh, une belle scène sonore. Il y a quand même une réduction de bruit euh, active. Donc ça, c'est pratique surtout si vous êtes en mobilité. Il est sans fil, il supporte euh, jusqu'à euh, le codec sans fil aptX HD. Donc voilà, ça reste pas mal. Vous pouvez quand même l'utiliser en filaire si vous voulez, comme si vous avez bien suivi, si vous voulez la meilleure qualité audio. Mais voilà, le PX-7, c'est vraiment un casque que j'aime beaucoup. Il me semble que vous le retrouvez à à peu près 300 euros actuellement, 299 euros pour être précis. Mais voilà, c'est vraiment un coup de cœur, le Bowers Wilkins PX-7. Et si vous retrouvez le Bowers Wilkins seulement PX, donc c'est l'ancien modèle, n'hésitez pas aussi, si vous le trouvez en occasion, vous pourrez peut-être le trouver moins cher, le Bowers Wilkins PX. Euh, J'aime aussi beaucoup, hein, il, il est vraiment calqué hein, sur le, sur le PX-7, c'est l'ancien modèle. Et j'avais même un coup de cœur pour le PX parce qu'il avait une finition, une qualité de, de fabrication et d'assemblage qui était euh, juste superbe. Surtout le modèle qui était or et bleu. Enfin, Je vais vous remettre une photo, euh, je le trouvais euh, fabuleux. Ensuite, on continue avec cette fois-ci euh, un casque de la même famille. Hein, c'est également un, un Bowers Wilkins. Ici, on sera sur un casque supra-auriculaire. Donc si vous avez suivi un casque qui se place sur les oreilles, c'est un casque fermé et c'est également un casque bleu Bluetooth, je ne sais plus s'il a une réduction de bruit, mais en tout cas, vous pouvez l'utiliser en sans fil et en filaire également. Il s'agit du Bowers Wilkins PX-5, qui reprend principalement euh, les atouts du PX-7, mais qui coûte moins cher et qui se place cette fois-ci sur les oreilles. Alors, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas très fan des casques qui se placent directement sur les oreilles. Je trouve que toujours en termes de confort, ce n'est pas très agréable. Mais voilà, pour ceux qui aiment les casques supra-auriculaires, le PX-5 peut être euh, vraiment un très bon casque surtout que euh, vous le trouvez à moins euh, de 200 euros si je dis pas de bêtises euh, aujourd'hui donc euh, ça peut être là aussi euh, une belle affaire on continue avec un euh, super coup de cœur un casque circomauriculaire autour des oreilles un casque fermé et cette fois-ci un casque filaire il s'agit d'un modèle de chez Sony la référence elle est compliquée à retenir attention le MDR 1A M2. Alors cette fois-ci, c'est un véritable coup de cœur. Pourquoi Parce que c'est un casque d'une très grande qualité, Um, vraiment il euh, y a euh, vraiment cette fibre hi -fi. on sent euh, l'expérience de Sony euh, dans la hi -fi. vraiment une écoute très agréable très précise bon avec un petit embonpoint très léger euh, sur, euh, sur les basses mais voilà euh, au fur et à mesure du rodage du casque euh, et euh, si vous jouez un petit peu de légaliseur vous pouvez améliorer euh, ça assez rapidement mais voilà un super casque y a vraiment de, de grandes performances audio euh, pour vous dire il y a des casques qui coûtent trois fois plus cher je vous ai pas encore donné le prix mais il euh, y a des casques qui coûtent euh, jusqu'à trois fois plus cher que ce casque là qui font aussi bien donc euh, voilà donc c'est pour vous dire je vous ai tenu en haleine par rapport au prix c'est un casque que vous allez retrouver à euh, 130 euros en règle générale il, il tombe très très très très souvent euh, en promotion sur amazon donc vous pouvez le retrouver à 130 euros sinon en règle générale il est à moins de 200 euros mais voilà franchement si vous cherchez un casque circomoriculaire filaire fermé, je vous dis, il n'y a pas mieux, c'est euh, le Sony MDR-1A M2. On continue avec, et je vous en parlais en début de vidéo, un des rares casques supra-auriculaires euh, que euh, je trouve confortable, euh, Donc, qui sera supra-auriculaire, donc sur les oreilles. Cette fois-ci, ce sera un casque ouvert et ce sera un casque filaire pour exploiter au maximum la qualité audio. Je vous parle aujourd'hui euh, du COS. Porta Pro, c'est un casque qui a traversé euh, les années. Je crois que le premier COS Porta Pro, euh, qui est de la, à peu près de la même conception, est sorti il y a plus de 30 ans. Euh, J'en avais déjà parlé il y a très longtemps sur cette chaîne. Euh, c'est mon coup de cœur. C'est un super casque. Vous allez retrouver euh, en règle générale à moins de 50 euros. Donc là, c'est vraiment pour les budgets vraiment très très serrés. Mais c'est un super casque. Euh, avec un très bon son, un son actuel, hein, on n'est pas sur, euh, vraiment sur de la qualité hi-fi, il hein, y, y a un petit embonpoint dans les basses, mais voilà, ça permet euh, d'écouter euh, des styles musicaux qui, qui aussi demandent euh, beaucoup sur cette partie-là super casque qui est très confortable. alors Il est supra auriculaire, mais il y a une espèce de mousse qui vient euh, qui vient appuyer sur le haut euh, de vos oreilles, enfin au-dessus de vos oreilles, sur votre crâne. Donc, ça adoucit un petit peu l'appui sur les oreilles. Je, je le trouve super. Euh, il a une conception un peu particulière. Bon, Les petits points négatifs, c'est qu'il est un peu fragile. Il faut faire attention. Moi, je sais que j'en ai eu pas mal euh, des, euh, des Cosporta Pro à chaque fois. Quand, quand on n'en prend pas trop soin, quand on est un peu jeune et fou, euh, on, on, on casse assez facilement. Mais voilà, c'est un super casque si euh, vous avez un budget vraiment serré. Attention par par contre c'est un casque ouvert donc si vous l'utilisez dans les transports en commun voilà ça va vous allez entendre les, les bruits aux alentours et enfin pour terminer cette sélection euh, je vous parle cette fois-ci d'un casque studio donc c'est un casque qui est régulièrement euh, utilisé euh, dans les studios d'enregistrement euh, pour euh, parce qu'il a des, des qualités euh, vraiment euh, de, de, de rendu neutre de l'audio donc un rendu assez équilibré euh, je vous parle euh, d'un casque cette fois-ci auriculaire, donc qui vient se placer autour de vos oreilles, toujours pareil. Un casque cette fois-ci ouvert, donc il faut plus précisément hein, essayer de l'utiliser plutôt à la maison tranquillement. Et c'est un casque filaire, euh, il s'agit euh, du Bayer Dynamic DT 990. Pro, Là aussi, ils se sont fait plaisir sur euh, les références. Et là, encore une fois, un petit peu à l'image euh, du COS euh, Porta Pro. On est sur un casque qui a traversé les années. Euh, Peut-être même que le design euh, vous parle déjà. Vous l'avez déjà vu. C'est un casque vraiment euh, très orienté hi Et qui vous donnera euh, une scène sonore euh, très large. Euh, Puisqu'il est ouvert. Et un rendu très équilibré. Et surtout un rendu très hi -fi. Là encore une fois, c'est vraiment un très bon casque. Et qui, en plus de ça, euh, n'est pas excessivement cher il me semble que vous le retrouvez là aussi régulièrement à peu près à 130 euros en tout cas aux alentours des 150 grand maximum, donc c'est un super casque attention, petite particularité j'en ai pas parlé euh, dans les différents types de casques, mais c'est un casque qui est euh, ce qu'on appelle avec une grosse impédance, une forte impédance. Donc, ça veut dire que si vous l'associez par exemple sur un appareil euh, comme un, un iPhone qui n'a pas forcément une sortie audio euh, très puissante, voilà, vous, euh, vous aurez peut-être pas un volume très élevé. Mais voilà, euh, c'est un, un casque iFi qu'on doit privilégier sur une, une installation iFi type Shiny iFi ou alors baladeur audiophile euh, pour vraiment exploiter la pleine puissance de ce casque. Mais voilà, n'hésitez pas, le DT 990 Pro de chez Dynamique et là aussi un très bon casque à utiliser à la maison avec une bonne source. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas, donc vous retrouvez tous les liens en description, tous les liens des casques de, de cette sélection que je vous ai proposé. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez surtout pas euh, dans l'espace commentaire. Je vous répondrai euh, à tous et assez rapidement. N'hésitez pas à vous abonner à, à cette chaîne pour retrouver mes futures vidéos, à laisser un petit pouce bleu pour la soutenir. Et d'ici là, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao